Et bonjour tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve donc pour cette grosse grosse mage au niveau de Medieval Dynasty qui est sortie le 11 août 2022. On est le 15 août 2022 lorsque je tourne cette vidéo. Toujours mon problème avec ma mâchoire, vous inquiétez pas, ça va mieux pour ceux qui me demandent des nouvelles, merci. Mais ce n'est pas encore ça, hein, mais ça vient tout doucement. Il faut être patient. Donc on passe au niveau euh, de cette grosse mise à jour. Je vous mets le trailer en fond. Donc, regardez bien tous les détails pendant que je vous donne toutes les informations. Au niveau de Steam, voilà ce qu'ils ont écrit. « Bonjour les anciens du village, le temps est venu. Vous tenez entre vos mains la mise à jour de l'héritier. Rappelez-vous dans le jeu, vous aviez une maison, vous la regardiez, vous demandiez ensuite si vous pourriez encore prolonger les choses. » Eh bien, nous aussi, nous ressentions la même chose. Alors, nous avons pris les outils entre nos mains, au sens figuré. Nous avons scié, limé, pensé et martelé. Et le jeu est devenu de plus en plus gros. Avant la mise à jour... Donc du 11 août, Medieval Dynasty comptait environ 75 000 mots de texte. C'est à peu près l'équivalent d'un livre de 250 pages. Nous sommes maintenant à près de 120 000 mots de texte. Il a fallu un certain temps pour manœuvrer cette énorme mise à jour dans la vallée, mais elle est enfin là. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la mise à jour. Parlez-nous de votre héritier. Comme toujours, n'hésitez pas à poster ci-dessous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Voilà comment ils présente la mage au niveau de Steam. Alors, au niveau nouveauté, vous avez un nouveau bâtiment qui est disponible au début du, de, du développement du village. Donc, si vous avez un village bien développé, vous ne l'aurez pas. C'est le Donkey Shelter. Voilà, donc pour ça, je pense que certaines choses qui vont s'appliquer par rapport à ce qu'ils disent, il va falloir recommencer une partie zéro. Donc, il y en a qui le font, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Ou alors, si vous testez sur une partie avancée, dites-moi si vous avez ce nouveau bâtiment, le donkey shelter, mais il, dit, il sera disponible au début du développement du village, non pas après. Vous avez aussi, qui a été mis en place, les voyages rapides, gr grâce à des petits wagons qui se trouvent autour des villages, entre les villages. Donc, pour faire des voyages rapides, donc fini la course, vous savez, à pattes quand on n'a pas le cheval et le... Euh, et le euh, Oulane, ben là, au moins, on a des petits, euh, entre les villages, des petits wagonnets qui nous permettent de faire des voyages rapides. Euh, Nouveauté aussi, nouveaux articles, les jouets sont disponibles maintenant auprès des vendeurs Vous allez avoir la possibilité d'offrir des cadeaux à vos enfants Le joueur peut changer d'héritier si, si l'héritier est déjà adulte par le dialogue Donc vous parlez à votre héritier adulte parce qu'il vous plaît pas Parce qu'il n'a a pas les compétences qu'il faut, vous voulez, etc Attention, euh, ce sera irréversible Je pense que le fait de parler à votre héritier par ce dialogue là Vous allez lui demander de se barrer ou de se carapater, je ne sais pas Je n'ai pas testé et ce n'est pas vraiment montré euh, dans le trailer comme vous pouvez le voir. Mais je pense que ce qu'ils veulent dire, le joueur peut changer d'héritier par le dialogue. C'est-à-dire vous allez lui parler. Vous lui dites « Voilà, il est temps que tu prennes ton envol comme dans la vie réelle. Hein. Il est temps que tu te barres de la maison. » Et à ce moment-là, je pense que votre épouse peut avoir, à condition qu'elle ne soit pas trop âgée, c'est là que ça me pose un petit peu de problème. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, euh, pour avoir peut-être un autre enfant. Donc, le joueur peut changer d'héritier s'il est déjà adulte par le dialogue, bien que il y avait eu euh, des retours comme quoi euh, certains joueurs avaient eu plusieurs épouses, plusieurs héritiers. Donc, je ne comprends pas bien. Alors, excusez-moi, je vais vous entendre des bruits d'avion. Non pas que j'ai un, un, euh, un aéroport voir à côté de chez moi mais je suis dans la région où ça il où y a du feu. Donc voilà, c'est des. Vous entendez les avions qui vont essayer de d'éteindre les feux. Donc je suis navrée pour ce petit ce petit bruit de fond, mais je ne peux rien y faire parce qu'il fait chaud et les fenêtres sont ouvertes. À... Donc après, vous pourrez aussi avoir des apprentis ados, possibilité d'affecter des adolescents dans des bâtiments de travail. Alors, il faut que ces ados aient entre 14 et 18 ans, passer stage âge-là, 18 ans, ils passent donc, vous pouvez les affecter dans un bâtiment comme avant. Et avant 14 ans, vous ne pouvez pas les mettre au travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire Comme vous le voyez dans la vidéo, selon les compétences qu'il a, par exemple, si sa compétence est le plus haut, c'est la ferme, vous allez le mettre au bâtiment de la ferme, il va regarder les PNJ travailler, et en les regardant, il va apprendre. Dans le, dans le trailer, vous pouvez voir que c'est au niveau de la forge qu'ils l'ont mis. Donc tout simplement, vous le voyez, il regarde, il regarde comment on fait l'autre, comme dans la vie réelle. Donc ils ont essayé, par le biais de cette mise à jour, de faire quelque chose de plus réaliste. Voilà, je dirais. Donc, vous pouvez maintenant mettre des apprentis ados. Vous avez aussi un, un nouvel événement euh, cérémonial, euh, qui, va, euh, cérémonial euh, qui va arriver, c'est celui de la coupe de cheveux. C'est-à-dire, lorsque votre héritier va attendre, atteindre l'âge de 7 ans, euh, vous allez pouvoir lui faire une nouvelle coupe de cheveux. C'est un événement qui va se mettre en place, comme le mariage, etc. Donc, vous ne pourrez pas faire grand-chose, vous allez avoir une cinématique et vous verrez votre fils euh, se faire couper les cheveux. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Vous aurez aussi de nouvelles quêtes familiales pour votre fils et pour votre femme. Donc, les quêtes familiales, juste là, on n'en avait pas avec notre épouse, pas vraiment. Donc, ce n'était pas vraiment des quêtes familiales. Elle nous demandait d'aller faire des quêtes. Oui, mais ce n'était pas familial. Comme votre fils vous demandait d'aller à la chasse avec lui pour lui apprendre la chasse. Ben là, vous aurez de nouvelles quêtes familiales avec votre fils et votre femme. Donc, s'ils ont rajouté effectivement tous les... Tous Les mots qu'ils ont dit depuis le début, effectivement, il y a beaucoup de nouvelles quêtes donc à tester. Vous me ferez des retours, je compte sur vous. Nouveau barbardage en famille, une nouvelle salutation pour la famille des joueurs, simplement. Donc, nouvelle façon de se dire bonjour entre votre épouse et vous, et votre fils et vous, et votre fille, votre fils et votre femme, tout simplement. Si nouveaux PNJ de quêtes uniques seront disponibles à ajouter à votre village, possibilité. Euh, de mettre à nouveau euh, à niveau pardon euh, les bâtiments non résidentiels une nouvelle façon de les mettre à niveau avec de, de nouvelles façons de le faire possibilité de boire directement au puits possibilité aussi de ramasser les œufs et les plumes des nids du poulailler et de la maison de loi directement dedans possibilité de récolter les alvéoles des ruches et du rucher possibilité de ramasser le fumier d'un certain bâtiment d'élevage euh, nouveau statut indiquant le nombre d'habitants mécontents. Donc attention à vos fenêtres, elles vont changer aussi. Vous aurez maintenant un nouveau statut qui vous indique le nombre d'habitants mécontents. Habitants mécontents, habitant mécontent, ça veut dire quoi Ça veut dire soit qu'ils euh, ne sont pas contents de leur maison, soit qu'ils n'ont pas assez de choses, soit qu'ils ont, ont pas assez de variété euh, de nourriture. Mais ça, je vous l'avais expliqué dans le let's play. Euh, vous pouvez reprendre le let's play. Tout ce qui est marqué dedans, c'est toujours applicable. Hein. Euh, toutes les astuces que je vous ai données dans le premier let's play, avant toutes les grosses matches, mais euh, c'est toujours applicable. Donc, tenez en compte, la maison en pierre, euh, la nourriture, etc. Tout ce que je vous ai dit dans les tutos euh, du let's play. Donc, allez le voir, il n'y a pas de problème, Vous serez toujours c'est toujours d'actualité. Donc, vous aurez un nouveau statut indiquant le nombre d'habitants mécontents, nouveau statut indiquant le nombre d'affectations actives en production dont la progression aurait été arrêtée en raison de problèmes, donc, euh, mais son, il me semble qu'on l'avait déjà, mais ça va être marqué, je pense, différemment. Donc, le nombre d'affectations qui sont possibles et qui sont actives en production. Nouveau statut indiquant le nombre d'affectations actives en vente, dans la dont la progression aurait été stoppée suite à des problèmes. Notification spéciale lorsque la femme ou l'héritier nous quitte en raison de l'humeur, de l'affection ou du décès. Donc, vous allez avoir une notification maintenant. Lorsque votre femme ou votre héritier, maintenant, il y avait la femme qui pouvait se carapater avec l'héritier petit. Maintenant, l'héritier, s'il n'est pas content, peut aussi nous quitter. Donc, euh, lorsque la, votre femme ou votre héritier n'est pas heureux, euh, il est, euh, son, au niveau de l'humeur, de l'affection que vous lui donnez, euh, et ben, il peut se carapater, que ce soit votre épouse ou votre héritier ou les deux. Donc, à vous euh, de faire en sorte qu'il soit heureux à vous de faire en sorte qu'il se sente bien, à vous de, le, de, de, de lui montrer de l'affection, pour ça vous savez comment on fait, ce sont les cadeaux, vous, vous avez votre petite flèche qui diminue quand vous regardez le statut avec votre épouse, si vous voyez que ça commence à chuter, vous lui achetez un cadeau, vous lui offrez un cadeau en, en fonction de sa personnalité, si c'est une personne snob, on ne lui offrait pas un bout de tissu, un couvre-lit, ça ne lui plaira pas, il faudra bijoux, parfums, etc., euh, par contre, si c'est une fermière, ne lui offrez pas des trucs de valeur, parce que pour elle, ce sera du gaspillage, elle préfère franchement un drap de ligne ou quelque chose de plus simple. Donc, faites attention à ça et ce sera pareil pour votre héritier. Donc, l'humeur, surveillez-la, l'affection, surveillez-la et le décès, hélas, vous ne pourrez rien y faire. Donc, ils peuvent mourir maintenant plus tôt, il peut y avoir des accidents, des choses comme ça. Donc, surveillez tout ça. Les joueurs maintenant pourront choisir les directions euh, par la manette du jeu, mais ça, ça y était déjà. Mais ils ont amélioré le fait de pouvoir jouer à la manette au niveau du jeu en rajoutant les vibrations aussi. Vous aurez euh, de nouvelles têtes et de nouveau, euh, des nouvelles coupes de cheveux pour les héritiers euh, de nos joueurs. Donc euh, au niveau personnalisation, je pense. Ou alors ce sera euh, de nouvelles têtes. C'est-à-dire, on a vu toujours, euh, les, les enfants le village, ils se ressemblaient tous. Donc je pense qu'ils ont changé ça. Donc les PNJ, les, les enfants du moins seront un, un petit peu plus différents les uns des autres. Parce que même au niveau des PNJ, des fois on avait des triplés, des jumeaux dans le village, c'est un peu embêtant. Euh, nouvelle animation pour les tout-petits et les enfants, ils pourront jouer avec des jouets. Donc vous pouvez le voir dans, le, dans la bande-annonce qui passe derrière, vous voyez il y a des hochets, y a des, vous savez les jouets qu'on trouvait en argile, les petits animaux qu'on trouvait euh, en se baladant. Euh, vous pourrez maintenant, euh, bah, vos enfants pourront jouer les tout-petits. Et des enfants pourront jouer avec des jouets. Vous pouvez aussi les acheter chez des marchands. Donc, ce euh, sera quand même plus réaliste que de les voir marcher, déambuler dans le village quand ils sont petits. C'est mignon, mais bon, ils ne faisaient rien de, pas grand-chose de leurs de leur petits pieds, les petits bouts. Et quand ils étaient un petit peu plus grands, le, le, notre héritier, du moins quand il grandissait, euh, vu que c'était peut-être le premier, euh, ben, le problème c'était qu'il était qu étaient tout seul de son âge. Donc, vous le voyez souvent assis autour du feu, à se balancer les jambes, à manger une pomme. Enfin, il ne faisait rien d'exceptionnel. Et là, par contre, ben maintenant, il pourra jouer avec des jouets comme les tout-petits. Donc, ça rend le jeu un petit peu plus vivant. Nouvelle animation pour les mamans avec les bébés. Comme vous le voyez dans le trailer derrière, on peut voir la maman euh, jouer avec un hocher autour du bébé. Donc, ça aussi, c'est un petit peu plus réaliste que l'avoir planté debout qui tient son bébé, souvent bugué. Donc, il euh, y aura de nouvelles animations avec les mamans euh, par rapport au bébé. Donc, plus réaliste aussi, plus vivant. Attention, nouveaux sons aussi pour le lynx et le loup qui auront des appels très longue distance, donc ce sera plus facile pour nous de traquer ces deux types d'animaux. Pareil pour le coq, on l'entendra de beaucoup plus loin que ce qu'on entendait jusque là. Euh, son pour de nombreuses anima animations inactives de PNJ, quand les, les, les PNJ ne font rien. Il y aura de nouveaux sons pour des animations, sont pour les portails, nouveaux sons. Bruit de bébé qui pleure, donc vous entendrez les bébés pleurer, ça va être un plaisir ça, je, je vous vois derrière l'écran qui fait oh merde, on va entendre les mioches pleurer, ben bah oui. Bruit de bébés qui pleure, son pour la construction et la destruction de clôtures, de routes, des portails et des meubles, donc de nouveaux sons à ajouter pour tout ça. Réverbération dans les grottes et les bâtiments, interaction avec le feuillage lorsque le joueur est sur sa monture. Il y aura aussi une résonance naturelle des sons dans les bâtiments et les grottes, comme dans la vie réelle. Quand un appartement ou une maison est vide, ça résonne énormément. Quand vous mettez des meubles, évidemment, ben, ça, ça, ça, ça empêche que ça résonne. Ça sera pareil dans le jeu. Donc, il euh, faudra meubler sa maison si on ne veut pas avoir une sorte de résonance naturelle dans la maison. Quand il y a ben, l'ouverture des portes, la fermeture des portes, l'ouverture des coffres, etc. Ça fera de, de, de, de, la, de, de la résonance. Donc, il faudra meubler. Dans les grottes, il y aura aussi cet effet de résonance naturelle combiné à de la réverbération sous l'effet des... De, par rapport à l'effet de la grandeur de la pièce pour les maisons, et au niveau de la, de, la, de la grotte, de la grandeur de la grotte, donc ça sera beaucoup plus réaliste aussi, ces bruits de résonance naturelle. Une apparition aussi d'un nouvel animal, alors la traduction euh, exacte, c'est euh, mot pour mot, euh, mais cet animal n'existe pas, euh, en anglais c'est Donkey Reins, donc ce serait un reine-anne. Donc euh, niveau traduction, donkey-rains. Rens, Rens c'est un, un renne. et donkey c'est l'âne. Euh, donc euh, à voir ce que ça donnera. En tout cas, vous allez avoir un nouvel animal. Vous me direz ce qu'il en est dans le retour, dans les commentaires. Et euh, donc vous, euh, vous aurez aussi euh, le pilotage euh, classique de la manette dans les options de contrôle. Donc la manette est vraiment maintenant intégrée jeu donc vous pourrez jouer au clavier et à la souris et sans avoir de problème. Voilà, Ben écoutez, je vous ai tout dit. Dites-moi en retour ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Euh, N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce en l'air. Je vous souhaite à tout un bon été. On est le 15 août, donc ben bonne fête du 15 août pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Et puis bonne fin de vacances pour ceux qui partent. Euh, on se retrouve donc à la rentrée pour de nouvelles vidéos, bien que je vous pose des découvertes quand même, etc. De nouveaux aspects, de nouvelles vidéos, des découvertes, etc. Enfin, le train, train quotidien. Euh, je m'excuse encore, toujours ce problème de mâchoire, de gros bisous en tout cas. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles choses sur la chaîne. Bye bye